Bonjour et bienvenue dans ce dixième épisode de Wheeler Express, à la recherche du sel. Où les wheelers d'Alsace vont quitter Orléans pour une ride de 70 km jusqu'à Blois, en passant par Chambon. Il est 10 h du matin, Yannick vient de casser son stabilisateur. Le road trip c'est l'aventure, c'est des péripéties. Là je viens de péter mon stabilisateur, donc là je le tiens à la main. Je sais pas du tout comment ça va rendre au montage, mais on va faire avec, hein. pas le choix. Hein. Casser la caméra. <rire> le conseil ostéo. Petite astuce voilà si vous avez mal au dos. Mettez sur quelque chose de plat. Là. Lève la jambe. Prends ici. Fais ça. La tête par là. Et doucement et tac ça craque. Et après on répète de ce côté là. Et là vous faites 200 sans bornes, sans aucun souci. Et c'est parti pour... Euh, 15 km de ride jusqu'à Main-sur-Loire. Main-sur-Loire est la ville où il y a le plus de moulins en France. 32 moulins à une époque. En fait, à Main-sur-Loire, il y avait beaucoup de moulins parce qu'il y a la Beauce donc euh, le et ça servait à aller les montrer Paris en farine. Les gens qui habitent à Main-sur-Loire, on les appelle comment Les mains du Doigt. Les quoi Les Manques du Doigt. Les Manques du Doigt. Manque... Manque... manque du Doigt. <rire> ouais. manque, <un> doigt ouais. <rire> ouais, manque du Doigt, ouais. Ouais, du Doigt. Ouais, elle est je dire, Il sais pas ce qu'ils foutent dans la piqûre, mais c'est de la coque à mon avis. Et Nathalie rajoute un, non, non, non, non, non. un peu de viagra, je sais pas quoi. Mais... <rire> Attends, j'arrive plus à dormir, je peux même plus me retourner maintenant. <rire> je voulais pas vous laisser partir sans vous dire au revoir, c'est pas possible ça. Eh ben ouais. Ça c'était un truc impossible. Je suis allé à boire, hein <rire> Voir, voir, me verre bah bon bon 9h on y va plus nous On retourne à la voiture, on va leur filer les cigognes euh, comme petit cadeau euh, de départ pour les remercier de cet accueil formidable qu'on a pu avoir euh, sur ces deux jours. Et puis nous on continue ensuite direction euh, Chambord. Donc encore voir les huileurs diaboliques, euh, le style à l'électrique. Hein ah. eh, c'est maintenant c'est votre slogan. Hein ah. Ah. Salut. Salut, Salut Yannick! Merci on à Soyez Merci Salut Merci à vous tout Merci tout beaucoup! Et Salut. Et merci beaucoup! Merci là, Merci Merci Merci beaucoup! Le prochain village, c'est Est-ce qu'on irait pas boire un amer amer Pourquoi pas, c'est parti. Et on est bien d'accord qu'elle était prof de coiffure. Hein. <rire> Parce que là, c'est à faire C'est le reptile. Ces boss de. Ces versions casse Hop, ah, hop, ah, ah. <rire> pareil. Tout pareil. En soi, y a on peut à quoi faire. Pas plus <musique> Je te présente mon appart, c'est très très très grand. C'est joli, c'est grand, c'est beau, c'est majestueux, c'est... on va y aller. T'as <rire> téléphoné, tu leur as dit qu'on lui, parce qu'ils n'ont pas mis le drapeau début de lui, là. <rire> On va le mettre. Le bah si, c'est lui. <rire> J'y hein. <rire> crois pas. Il n'a pas fait que s'arrêter dans les mecs pour recharger. Lui. Ah on est pas allé au Valdeux. Vous avez vu le mec Quel mec C'est bien qui fait les vidéos là. War Titan oui on a parlé de toi justement. On lui a dit Tu peux peut-être peut lui faire un, un petit coucou à War Titan. Là. Et du coup on a le droit de circuler avec les vélos Je sais pas moi, tout le monde me prend pour un handicap hier je me En 1516, François Ier, roi de France, auréolé de sa victoire à Marignan, décide la construction d'un palais à sa gloire, au bord de la forêt giboyeuse de Chambord. Le projet du roi est de réaliser une œuvre monumentale, dans un style nourri par son passage en Italie, en mettant l'accent sur les notions de symétrie, de proportion, de régularité et d'équilibre des motifs. Chambord est le plus emblématique château Renaissance des bords de Loire. Hop là, guy, c'est roule ma poule va voilà le camping de Verneuil qui se trouve à proximité de Blois. Exercice sur accent huitianique. Uh, Electric unicycle. Yeah. Electric unicycle. Electric unique alone Yeah. How kilomètres kilometers uh, are there to 100. 100. This Yes, we come from Strasbourg. Uh, yes, okay. And we go to uh, Guérande. Une Britaine Je sais pas comment on dit. Je suis un un trou à bas Wonderbar. yes. Sur accent visianique. J'ai faim. Et qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, chef de bon, curry, poulet et du riz à euh, sauce tomate. Et moi, je peux vous dire que ça sent très bon. Hop là, guys Oui, ma boue <rires> <rires> qu'est-ce que tu peux me dire sur Blo? Ah, ah, merci Jamy. <rire> C'est un petit message pour demain. En espérant que ce soit un jour meilleur. Vous voyez de quoi je parle? <rire> <rire> euh... <rire> <rire> message de Paul. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> Allez, à l'épisode prochain.